Painting? OK? attention? Non, mais c'est le principe. Si tu as vu, tu as vu le libro, Diana. el a libro, tu as vu le libro. el libro. le kapab as le libro. Tu as le libro. si libro. le livre Docteur, moi pas bien. Dis-moi. Je cherche les gens, je cherche les gens, je cherche Merci, Docteur, moi pas bien. Docteur, Moi bien. Je suis pas bien. Moi ne suis bien. Je ne suis pas bien. Je suis bien. Hier soir, je n'ai pas dormi du tout. Je n'ai pas dormi dormir. tout. Je n'ai pas dormi du tout. Mais ce n'est pas la nada. Pas la nada. Pas dormir. dormir. je n'ai pas tout. du tout. signifie pas dormi du tout. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon pour rien. Pour rien. Vous êtes capable de dire tout pour rien. Pas la nada. Elle n'est bonne pour la nada. Li pas bon dit tout. Li pas bon pour rien. Moi que en tous les dos. Hier soir, moi pas dormi dit tout. Ah non, je n'ai pas dormi. Hier que moi pas dormi du tout. Moi vini wèw. Vini à vélo pour moi consulter pour les ça. Paul est de pour la consulter Paul est de -ce, l'or. C'est pour ça. Est-ce que vous êtes tombé? Vous êtes caïste? Tout, tout. Ça dépend. Ça dépend de ça, docteur. Vous avez dit, est-ce que vous tes? comme vous dites, desmaillard en créole? Nous sommes là. C'est des maillots et la c'est des oui, maillots. Et, encore, et Marie, non, ouf, décomposé. tiens yeah, la félicitations. También. Oui, donc vous capable de oui, moi grand sous Donc vous êtes capable de dire, ah, dire. est-ce que tu es tombé, ça c'est dit tu décomposé. Mais là, c'est est-ce que tu es tombé de caillera. C'est possible que, de de espalda, et c'est ça. Il s'est senti de SKL, non des magiales. Parce que si vous avez des magiales, elle est bien c'est et Est-ce qu'elle a décomposé? Est-ce qu'elle a décomposé? Donc ça, est-ce Mais quand même, Mais quand même, il a dit qu'on s'est retrouvé, ah, je tombé, tête suis viré, et puis me suis tombé, etc. Très bien. Est-ce qu'elle est tombé? T'es caïste Non, docteur. Non, docteur. Non, docteur. Qui médicament ou te bué pour douler ça? <médicament> que médicaments ou te tombé pour douler ça? Très bien. Qui médicament ou prend pour douler ça? Ou te tu vas te bué? Tu te bué? Même bagarre pour douler ça. Moi, te bué des aspirines. Très bien. Je tombe, je bébis, deux aspirines. On a besoin d'aspirine. c'est pour, pour acheter trois piquets diclofenac. Je, de je, bon, je parle de ma dure. il y un qui pour que je Pour que le professeur dise que un peu plus tard. Mais je ne pas je oui. si, je me pas compte parle mais je mais est-ce que c'est? sais c'est oui. Non, c'est oui. Non, c'est oui. Non, non. Où mais, mais, Et moi, je suis dit, c'est pour acheter trois petits de avec Il faut acheter deux. Non. Trois, un, hein, trois injections de Diclofenac. Ou après, un pique chaque jour. ¿tú ¿tú va ok, pero aquí diciendo, ¿qué tiempo es un, ¿Un futuro? Tío? Pero, pero incierto, no sabemos cuándo. ¿Tomarás? ¿tú? ¿tú? ¿tú? ¿tú? Sí, pero a cualquier hora. Ah, Exacto. ¿Te la pondrás? Sí. ¿Tomarás? ils ont piqué chaque jour pendant trois jours tout non pardon, une injection chaque jour pour trois jours pour et vous pouvez apprendre les conversation apprendre comme si c'était la l'eau pour dire pour il le patient. Ainsi, docteur, répétez, achetons, oui, oui. Non, pas achetons. Ou apprends, ou apprends, ou apprends, ou apprends. ou apprends, ou apprends, ou apprends, ou apprends, ou ou apprends, ou apprends, ou apprends, ou apprends, ou ou Wapon. Et ça, ça c'est abréviation, hein, mais il n'est pas écrit comme ça. Ça c'est phonétique. D'accord? Wapon diclofenac. Très bien, docteur. Wapon diclofenac. Wapon piki chaque jour pendant trois jours. Tomaras? Tres? Et une a, on Paul, tres dias. Est-ce qu'elle oui. Poutouage. Poutouage. Poutouage. Pour trois jours, oui. Pour trois jours, pour trois jours. Pour trois jours. Ou le final pour trois jours. Non. Si vous dites pour trois jours, vous dites pour prendre chaque trois jours. Cada trois jours. Si vous dites c'est -ce la confusion. Si vous dites vous prenez pour trois jours. Le stade dit que le matin. Pour trois jours. Pour trois jours. C'est cada -ce tres días. Demain là, on a. Non mais non. Pour trois jours c'est qu'elle est si le pendant trois jours, durant 13 dias, alors si c'est pour trois jours le stade s'est niquelotome sur l'aventé Paul 13 dias et c'est ça, et si pour chaque jours, chaque jour pour, pour toi, il y a alors quand il si ou papa, il y a une quantité donc la pointe pile, donc il faut qu'il dise combien de jours, sinon il y a un de bastias. le bateau tomber avec le style Paul Pointos Dias Entigne? Si pases, va oui. il y a beaucoup de va tomber toutes Chaque jour, une, chaque jour. une, une, jours. une, une, une, une, une, gel, vaseline, une, une, pour passer, allez-y, pour à passer le sous côté lugal, sur le lugal. Est-ce que les choses se pourraient sous ciel de côté pour passer par la ponele donde? Très bien. Pour le sous côté qui a fait mal là. Donde que te doué. Donde qu'est-ce ça? Testa doliendo. Jeudi à ce lundi. Ou capable de retourner, ou moins vers que vous moins le Rodriguez oui, moins vers lundi prochain elle lundi prochain très bien merci c'est bien